Aujourd'hui je vais vous parler d'un truc, non, aujourd'hui qu'est-ce que je fais aujourd'hui Est-ce que ça bzouve trop Est-ce que ça se voit que 1 c'est le matin et 2 c'est pas scripté Peut-être <rire> peux les grenouilles, aujourd'hui vous allez avoir droit aux mêmes infos d'homme page que les personnes qui me demandent hey c'est quoi le truc qui est aimanté à ton radiateur. Et du coup je vais vous parler de ces petits éclairages là, une fois n'est pas coutume on s'en fout blablabla. En vrai, c'est génial, ce, ce, ce truc-là est extraordinaire. Parce que, en fait, attention, la magie, parce qu'ils sont contrôlés par le téléphone aussi. C'est parce que je ne l'ai pas configuré, un instant. C'est des euh, trucs de New World, c'est des éclairages euh, à LED qui changent leur couleur. Je les utilise pour plein de trucs, On voit, je vais vous montrer mes petites applications plus tard. Mais D'abord, je vous montre, genre, qu'est-ce que ces trucs ils peuvent faire, en vrai parce que, euh, déjà, la luminosité est contrôlable. Hop là, voilà. Oh. Je peux contrôler, bien évidemment, chuit. la couleur comme je veux. Parce que j'ai un, un nuancier, là. Et je peux gérer juste en teinte, en saturation, en luminosité. Et il y a des petites scènes. Et là, chouic, euh, chouic, chouic, là, c'est une bougie. Là, c'est la fête. <rire> là, vous aurez deviné, c'est la cave spécifique et là ceci si t'es en train de souder <rire> bref c'est n'importe quoi cette vidéo mais c'est pas grave et ensuite les applications de ces machin là à ah, quoi je m'en sers dans quoi quoi oui tu veux que en fasse la, la la transition ok donc du coup dans quoi je m'en sers j'ai l'impression de guider les, <rire> les, les avions tu sais. <rire> Ouais. Euh, je m'en sers dans plein de trucs, déjà je m'en sers dans les vidéos forcément, parce que bah, du coup je peux m'éclairer un peu différemment, voilà, c'est monter c'est magique. Et du coup ça fait des petits trucs, etc. J'avais essayé de les mettre en derrière moi, pour m'éclairer derrière, mais ça marchait pas bien comme je voulais. Finalement une ampoule à, à filament. non c'est une ampoule LED, une ampoule LED. L'ampoule LED était genre plus... Bah, marche marchait mieux, des fois les solutions les plus débiles sont les plus simples. Sauf dans certains trucs, genre le flash info par exemple, je m'éclaire en rouge derrière. Et de l'autre côté j'ai un verre qui est dirigé euh, sur l'écran pour euh, avoir du fond vert qui est vert et le fond rouge qui m'éclaire. Et on peut contrôler tout ça avec les petits boutons ici, mais c'est vachement moins pratique qu'avec un téléphone. Surtout qu'avec un téléphone on peut les avoir dans une scène et genre juste bouger les trucs. Et on peut encore donner 2 millions sur l'application, moi ils m'en ont filé 2, je crois qu'on peut en mettre 37 <rire> Alors donnez des sous sur Youtube Parce que j'ai beaucoup envie d'en posséder 37 Et de manger parce que l'inflation tout ça Mais en posséder 37 aussi euh, Du coup je m'en sers pourquoi Donc je m'en sers pour l'éclairage euh, Comme ça là Tada Oh je suis un peu éclairé cool. euh, en rose, c'est cool Je m'en sers énormément sur les photos sets Alors ça vous allez voir Quelques petites images. Oh, oh, oh. désolé. J'ai l'impression d'être une de ces personnes dans les trucs qui sont filmés en live, qui font des émissions du matin à propos des produits qui sont complètement décalqués. Ce qu'il est 2h du matin quand ils shootent. Ils sont en mode. Alors, Virginie, tu vous parles de quel produit Alors je vous parle de ce machin chla Oh putain <rire> Bref, euh, je suis pas censé dire oh putain en, en live. Bref, c'est pas grave, je, je dirais aux advertisers. Oh là là, j'ai dit un gros mot. Alors, sur les photosets, en parlant de trucs qui, qui ne conviennent pas aux advertisers, <rire> maintenant j'utilise quasiment plus que ça quand je suis pas en lumière naturelle parce que euh, j'aime beaucoup les couleurs, j'aime bien avoir des couleurs opposées, etc. C'est hyper pratique, tu peux les poser n'importe où. Et en vrai, il suffit d'avoir deux petites plaques métalliques Avec en acier, du coup, avec du fer dedans, et tu peux juste les scotcher au mur, et après tu fais POC Tiens, ça colle. En parlant de photosets. On... Ils sont livrés avec des petites poches qui se zippent, enfin qui se zip, qui se scellent et du coup que tu peux mettre sous l'eau On a fait un photoset genre d'une autre planète avec ça où on a l'impression que bah, l'eau finalement c'est limite une sorte de lumière genre liquide C'est assez extraordinaire Mais pour comprendre il faut aller l'acheter et le voir en fait Voilà vous avez le lien tout ça nanani nanana J'éclaire aussi genre alors, ça paraît être débile, mais moi j'aime beaucoup ça. J'éclaire aussi mes parties de jeu de rôle comme ça parce que ma table est un cadre en métal et à un plateau en verre comme vous pouvez le voir et en fait, je les aimante juste sur le côté et je les contrôle et du coup, tu fais "Oh là là, il y a le méchant qui a déclenché une bombe" et hop, tu le mets en rouge clignotant. Et voilà, et là tu as ton super éclairage genre hyper angoissant qui va mettre tout le monde mal pendant 15 minutes juste avec de la lumière. Plus besoin d'avoir une narration efficace. <rire> Je m'en sers aussi si j'ai envie de mettre une ambiance dans une pièce, genre juste comme ça. Je vous laisse deviner le genre d'ambiance, euh, voilà. Et quoi d'autre Oui, l'autonomie euh, Je crois sur le site, il y a marqué que ça a une heure d'autonomie ce truc-là. Euh, si vous ne jouez pas avec, ou peu, genre si vous faites 4-5 changements de scène et qu'il est juste posé, ça tient des parties entières de jeu de rôle. Donc 4-5 heures allumées, sans souci, sur batterie. Oui, parce que ça aussi c'est le truc génial, c'est que c'est sur batterie et que c'est une batterie qui tient méga bien et si jamais ça tient pas bien enfin si jamais vous avez besoin pour plus de 4-5 heures ou que vous avez oublié de les recharger il y a un usb c et euh, dès que vous le branchez vous pouvez l'allumer direct c'est fait pour pouvoir fonctionner en étant branché il suffit charger un de téléphone pouc pouc pouc et voilà ceci conclut euh, cette vidéo finalement parce qu'on avait et. Oups. <rire> Je vous jure que aucun matériel n'a été blessé pendant cette scène Prenez soin de vous, passez sur Utip. Si vous voulez en savoir plus sur ces trucs-là, bah vous avez également le lien dans la description. Vous avez eu le lien dans le i avec marqué anywhere, la page Amazon. Et... Voilà, des bisous, prenez soin de vous en fait. puis à la prochaine vidéo. Ciao ciao!